Bonjour à tous Bonjour à vous Eh bien, on est très heureux de vous retrouver avec Brigitte aujourd'hui. Vous savez pourquoi Parce qu'on va vous présenter un tour de cartes, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de l'huile et l'eau, un célèbre tour de cartes que tous les magiciens affolent. Eh bien, pendant qu'on va se préparer, parce que tout va se passer sur la table, je vous laisse avec la publicité. Allez, à tout de suite Le thème de l'huile et l'eau, il s'agit de quoi En fait, il s'agit de l'huile et de l'eau. Pour cela, j'ai représenté l'huile et l'eau par des cartes noires et des cartes rouges. Ça te convient, Brigitte Alors, regarde bien. Simplement, en mettant chaque couleur dans chaque main, je verse une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge et enfin une noire mmh. je, le, je je referme le tout je laisse agir et au bout d'un moment si on retourne et eh ben tu vas même croire oui. les rouges sont de nouveau ah, séparés et les noirs de l'autre j'avoue que c'était pas tant on recommence parce que je pense que tu as mal vu alors je vais essayer d'aller un peu plus vite oui, on va essayer. Regarde, je resépare les noirs et les rouges. Mmh. Alors je vais très lentement, d'accord D'accord. Alors, les noirs, d'accord Noir. Mmh. Je Ok. Mmh. Rouge. Rouge, hein oui, un rouge. Noirs. oui, rouge. Noir. Rouge. Noir. Et enfin, rouge. Je referme le tout. Je remets tout ça au milieu. Je laisse agir, et au bout d'un moment, si je retourne, tu vas pas me croire, Mais pas les noirs sont de nouveau séparés, et les rouges de l'autre. Vraiment. C'est vraiment hein, incroyable. Alors, tu veux, tu veux savoir comment ça fonctionne oh, Oui, bien sûr. Hein. Alors, ce que je te propose, c'est de le faire euh, face en l'air. D'accord. D'accord Alors, je vais aller très lentement, d'accord mm -hmm. Donc, rouge. Oui. Rouge rouge, rouge. d'accord mm -hmm. Et ce que je te propose là, c'est d'aller très lentement, d'accord Alors, regarde bien. Alors, rouge, rouge. noir, mm -hmm. d'accord Là, je vais très, très lentement. Ah bah ça, il n'est pas, pas plus lent. Rouge. rouge, noir, ah, euh... rouge, et noir. Et enfin noir. Mm -hmm. Je referme le tout. Je laisse agir oui. bien au milieu, un petit moment. Et tu vas me croire simplement avec le bout des doigts. Si je regarde, les noirs sont vraiment séparés et les rouges de l'autre côté. Oh, voilà. C'est vraiment magnifique. Bravo Pascal. Merci. Et ben voilà, c'est fini mes amis, j'espère que ce tour vous a plu. Est-ce qu'il t'a plu Brigitte Ah oh, mais c'était génial, franchement j'ai adoré. Eh bien si vous aimez ces tours, et bien, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, de s'abonner. Car les nouveaux tours qui vont arriver seront aussi impressionnants. Voilà, j'ai terminé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao les amis Ciao